Peut-être que des fois, il y a des matchs qui arrivent et on se dit « Allez, là, il faut que je performe, je dois performer, je veux tout donner. » Et finalement, on se stresse et bah, ça devient contre-productif. Alors déjà, le premier point. Premier point pour faire un gros match, là, ça va surprendre, et ça va être vraiment contre-intuitif, c'est d'en avoir rien affiché de faire un gros match ou pas. C'est-à-dire qu'on sait que c'est déjà fait. Comment ça Là, tu vas me dire, mais attends, mais c'est un peu bizarre euh, d'en avoir rien affiché. fiche de faire un gros match. Donc là, je vais te donner un exemple avec euh, tous les athlètes euh, pour les Jeux Olympiques que j'ai accompagnés. Ça, c'est quand même à ce niveau-là, on arrive à le faire. Donc euh, là, au niveau où vous êtes, vous pouvez aussi le faire. C'est-à-dire que chaque athlète pour les Jeux Olympiques, bah, ce qu'on a fait, c'est... Quels sont tous les bénéfices pour toi si tu te loupes aux Jeux Olympiques Là, bon, attends, il y en a pas. Et ensuite, tous les inconvénients pour toi si tu fais une bonne performance aux Jeux Olympiques. Alors je suis le coup, il dit Non mais non, mais Pierre, mais tu, tu rigoles ou pas Tu te fiches de moi C'est pas possible. Et au finalement, donc ça, c'est très contre-intuitif, de fait qu'on voit tous les bénéfices sur le long terme qu'on se loupe aux Jeux Olympiques, donc sur des compétitions au niveau olympique. Hein, et ça, ça marche à tous les niveaux et tous les inconvénients si on réussit aux Jeux Olympiques à faire une grosse performance. Pouf, il y a totalement la pression qui tombe. Alors sur le coup, les gens, alors ça, euh, des fois les, les coachs, j'ai eu certains coachs euh, au téléphone, des fois ils disent ah mais euh, c'est chaud quand même de faire ça. Normalement, faut les motiver. Non, non, non, non. Justement, c'est contre-intuitif. Le fait de plus avoir de charge le fait de plus avoir de charges de gains ou de perte ça permet d'être pleinement soi-même, d'être connecté à l'enthousiasme, c'est juste avoir envie d'y aller pour performer et tout donner. Donc voilà. Et à l'inverse, en fait, si on veut dire ah il faut que tu gagnes pour ça, on va chercher de la motivation. Donc la motivation, c'est un motif. Pour passer à l'action allez si je gagne alors il y aura ces bénéfices là alors que nous quand on écroule les les, euh, les perceptions de gains ou de perte et de se dire bon gagné ou perdu il y aura autant de bénéfices que d'inconvénients on accède à l'inspiration l'inspiration c'est in c'est vraiment le souffle est dedans et donc là on a vraiment nous ce qu'on appelle bah, l'être humain et les droits on a vraiment la rectitude on n'a pas d'oscillation ou du moins peu d'oscillation émotionnelle il reste juste la bonne pression entre le système nerveux sympathique et parasympathique qui est là et c'est là où on a les meilleures performances parce qu'on sort de l'illusion du gain et de la perte je sais que là, dit comme ça si vous n'avez pas le livre euh, si vous n'avez pas fait le programme identité gagnante ça peut vous paraître mais euh, attends mais c'est quoi ce qui fait c'est très contre-intuitif c'est pour ça que ça fonctionne d'ailleurs et que personne faisait ça jusqu'ici et ça fonctionne super bien vous pouvez aller voir euh, tous les témoignages qu'on a aujourd'hui bref euh, quand vous faites ça du coup eh bien il se passe quoi vous pouvez accéder à ce, ce paradoxe qui est j'ai tout donné j'ai tout performé je sais que c'est déjà fait on est dans le moment présent je sais que c'est déjà fait et en même temps bah si ça arrive pas euh, c'est ok en fait je me remettrai vite debout je repasserai à autre chose et je m'améliorerai et, et je, me, je me sentirai sur le next ok donc le mental du champion le mental du gagnant c'est j'ai déjà gagné c'est déjà fait c'est déjà là et en même temps, si j'ai pas la victoire sous la forme attendue, bah boum je, je me refocalise sur le prochain match, ok. Et d'ailleurs, même si j'ai gagné, je me refocalise aussi sur l'autre match. L'oscillation émotionnelle elle fonctionne dans les deux sens. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, ça permet vraiment du coup d'accéder à cet état présent. Donc ça c'est une suite logique du deuxième point, c'est-à-dire que on sait qu'on a fait le gros match, ok. C'est pas je vais faire un gros match et je sais que c'est déjà fait. Et le je sais que c'est déjà fait peut uniquement venir si vous avez écroulé l'illusion de la perte et du gain qu'on a vu dans le point précédent, il se passe quoi C'est-à-dire que, que chaque émotion est un décalage de perception entre ce qui est aujourd'hui et ce que j'aimerais qu'il soit, ok Ce qui est aujourd'hui, c'est « je suis là et j'ai envie de faire un gros match », donc là, il y a une émotion qui se crée et chaque émotion crée un espace mental. Ça crée de l'espace mental en termes de temps, en termes d'espace, en termes d'énergie, en termes de gravité. C'est un peu lourd aussi. Alors que et du coup, ça crée cet espace mental. C'est la partie basse du cerveau qui commande. Alors que nous, quand on va justement faire ce qu'on a vu au point 1 enlever l'illusion de la perte du gain. Boum, il n'y a plus d'émotion. La seule énergie qui reste, c'est de l'enthousiasme et du, euh, de l'envie de se dépasser. Ensuite, ça nous fait basculer sur l'autre point. L'autre point, maintenant, c'est plus de travail sur la confiance en soi qui est conditionnelle. Le travail sur la confiance en soi inconditionnelle qui est plus lié à la partie 1 et vous pourrez d'autres euh, vidéos qu'on a fait sur ces sujets-là et la, part, la confiance en soi conditionnelle ça va être quoi Ça va être de se poser, de prendre une feuille, prenez une feuille et vous allez noter toutes les fois où vous êtes perçu faire un gros match. Et du coup le cerveau il va se dire quoi Ah bah je l'ai déjà fait, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà fait. Donc c'est quoi C'est normal de le faire, ok Donc quand vous, vous projetez à partir euh, des événements qui ont été bons dans le dans le futur, bah, en fait le cerveau ça a tout le temps marché dans le passé, ça va marcher dans le futur. À l'inverse, à l'inverse, si vous dites je me suis loupé la dernière fois, je me suis loupé la dernière fois, je me suis loupé la dernière fois, je me suis loupé de la dernière fois, le cerveau il va se dire quoi bah, je me suis quand même loupé plein de fois, bah forcément quand je regarde le futur, il y a de grandes probabilités que je me loupe. Donc si vous voulez ne pas avoir confiance en vous, faites le deuxième exercice. Si vous voulez augmenter les probabilités de faire un gros match, regardez euh, la première partie. Donc Regardez, vous posez, notez 5, 6, 7, 8, 9, même 10 fois où vous avez fait des gros matchs et votre cerveau va se dire, ah bah ben en fait c'est bon, ça l'a tout le temps fait dans le passé, ça va le faire dans le futur. Donc ça c'est l'autre point. Et enfin, bah, se reconnecter à la base qui est le plaisir. Prenez du plaisir en compétition, de l'enthousiasme en compétition, de l'excitation. Dites-vous que vous avez déjà énormément de chance de faire votre sport. Il y a plein d'êtres de, de, humains sur cette terre qui rêveraient faire du sport, mais parce qu'ils sont blessés, parce qu'ils ont eu des accidents, parce qu'ils ont des maladies, ne peuvent pas faire ce sport, ne, ne feront jamais de gros matchs. Et ça peut paraître perché, mais genre juste quand vous prenez conscience que vous pouvez avoir de la gratitude euh, et bah, c'est une chance de pouvoir être en bonne santé et de faire des matchs rien qu'en faisant ça de se dire bah, en fait dans la vie c'est que du bonus je suis peut-être à un niveau déjà où, où je pensais même pas être avant et bah, je vais tout donner et on verra ce qu'on verra et ça me permet de basculer sur se focaliser encore une fois sur l'essentiel l'important n'est pas ce que l'on fait mais qui on est en train de devenir à travers ça et d'aller chercher le millimètre à chaque match qui fait que peu importe gagné ou perdu le match moi je serai devenu un millimètre meilleur et je vais me focaliser sur